Salut On se retrouve pour un nouvel épisode sur OpenSales4 euh, J'ai un peu fouillé le type de succès qu'on pourrait faire Et j'ai trouvé entre autres la tactique de la basse cour Qui consiste à avoir un fort et un dépôt dans une province montagneuse Produisant du bétail Donc j'ai un peu regardé si j'avais des provinces montagneuses avec le terrain J'ai vu qu'il y en avait tout le long des Alpes Ce qui paraît plutôt logique Et si on combine avec le bétail, j'en ai deux Ici, une qui n'est pas encore légitimée, donc je ne l'ai pas fait. Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était un dépôt, parce que dans le succès, il y a marqué un dépôt. Et en regardant le succès en anglais, euh, il se pourrait que la traduction exacte soit un entrepôt. Bon alors, je viens de relancer mon jeu. J'ai pu observer qu'on avait 1700 devs, et ça a rafraîchi toutes les IA qui se disent que peut-être... Ou alors c'est parce que j'ai fini la guerre... Mais je pense que c'est lié au fait que j'ai relancé le jeu. Les Yézias se disent mmm, « Peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire ce que je suis en train de faire. » Et je vois que les Ottomans euh, vont sûrement perdre leur province criméenne de Azov et peut-être même d'autres. Oh, le Palatinat a été élu. D'accord. De provinces à convertir, nous donc on va piquer le titre pour aller un peu plus vite. Ouais, passer chez moi si vous le souhaitez. Euh, étalons la collecte, quasiment toujours. Enfin, à, ce que à chaque fois que je regardais, c'était plus rentable. Ah, on dirait que l'Autriche gagne, à mon avis, c'est l'attaquante défenseur face à Bohème dans la reconquête. Ah non, c'est moi qui ai lâché la bohème. Je me souviens maintenant. <rire> Parce qu'ils n'en faisaient qu'à leur tête. Ils rien donné sur la Hongrie. Ça leur apprendra. Ils ont bien pris une série de provinces. C'est pas moi qui rêvais. Dans la paix. Ils avaient bien pris des tonnes de machins. Sans tenir compte de mes revendications sur l'Autriche j'ai pris ce que je voulais d'ailleurs on va recommencer les revendications sur l'Autriche ici j'en ai moins à faire on va revendiquer dans l'ordre de... de plus développé il y a eu je sais pas quoi sur ta filette ta filette a gagné des territoires sur Tunis D'ailleurs, moi, il faudrait que je fasse une question sur Tunis plutôt que d'améliorer mes relations avec euh, la Castille. plutôt, on a fini d'améliorer nos relations. Hop, on a fini ça aussi. Zara, on commence par les provinces les plus faciles à convertir. Celles-là, elles sont un peu isolées dans mon territoire, dans une tâche catholique, donc on va les achever. J'ai trop de monde là-bas. J'ai pas fait gaffe. Alors, on a des séparatistes là-bas. Là-bas aussi. Euh, faisons ça. Spalto. Hop. faudrait un soldats là-bas. Pourquoi ils se révoltent là-bas Parce qu'ils sont encore réformés. J'ai pas fait le succès, donc j'imagine que je me suis trompé. C'est pas un dépôt, mais je sais absolument pas ce que ça peut être. Ou alors peut-être qu'il faut que ce soit un dépôt de niveau 2. Ça s'appelle Stock Exchange. Le truc en anglais, c'est marqué euh, « Supply Depot in a mountainous province producing livestock ». Comment ça, « Livestock » Bon, attendez, je vais checker ça. Si, si, c'est bien du bétail. C'est juste moi qui n'ai pas trouvé du coup. Le bâtiment devra s'appeler... Uh, supply dépôt et ça a été fait par 2,9% des joueurs donc c'est tout à fait faisable le truc c'est que ça n'existe pas dans la liste des bâtiments et le seul qui contient dépôt euh, c'est le bâtiment que j'ai construit le trade dépôt si ça se trouve c'est euh, une manufacture comme la liste des manufactures est immense Il ne l'a pas indiqué Donc on va détruire l'église gagner une place de bâtiment Domaine foncier Peut-être ça Ah on l'a déjà fait Ah mais j'ai pas de fort Point faut un fort aussi Je sais pas quel niveau de fort il faut On va en faire un simple ah ouais c'est pour ça que je voulais le faire dans la province à côté Bon peut-être qu'on va s'en sortir On va augmenter la puissance des missionnaires Pour euh, booster un peu mes compétences J'ai des provinces à créer moi Genre le lo Languedoc euh, La Bulgarie Ça aussi c'est un état que je vais probablement utiliser Là, j'hésite, je sais pas si il rapporte du Il rapporte beaucoup de l'autre côté du fleuve. On va le créer pour l'instant, tant qu'on peut. Bon, pour l'Italie, on va essayer de prendre la dernière province mais je suis pas certain que ça fasse effet. Truc de gouvernance. Oula, ça se joue à 5 près. Je faire les canaux à partir de maintenant. est condition d'avoir les sous qu'il faut et les provinces qu'il faut évidemment. Bon, les rebelles euh, il faut parler d'eux mais c'est tout. Karasi. J'y suis. La Pologne est en guerre face à là on Peut est. Peut-être que c'est une reconquête. Attaquant face à Hongrie dans la reconquête polonaise de Lublin, c'est bien ça. Fais mon avenir à prendre stable, je dis pas non. Oh, la bohème est petite maintenant. Oh, elle s'est fait dévorer par l'Autriche. Oh mon dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces. Ils ont encore 20 000 hommes. Ils sont impressionnants, la bohème. On les mange, on les mange, ils restent gros. On a été découvert, ça rien à insister. Faire des petites revendications par-ci, par-là. Ah, je ne peux pas faire plus. Ok, de ce côté-là, on va finir de revendiquer la Tunisie. Et si j'ai d'autres provinces, euh, peut-être Métila. Mich Comment ils prononcent ça Mitija. Pas comme mitigé, mais en Mitija. Je retiens. Je suis désolé si vous habitez à Mitija et okay, que vous regardez cette vidéo et que je prononce mal. Oh, l'Ottoman n'est plus un rival valable. Pourquoi Parce que je suis trop gros. Je vois que ça. Euh. Je... Je crois que j'étais en train de guetter la fin de la trêve avec quelqu'un, moi. Peut-être les Ottomans d'ailleurs. Tant qu'ils ne sont pas allés, il y a plein de gens. Ce serait la bonne occasion. Ah, trêve rompue, je suis encore en trêve avec eux, mais j'ai pas vu. Euh, 80. Qui d'autre Ah, ça peut être la France. 80 aussi. Il me faudra une carte des gens qui sont pas en, en trêve avec moi. Je pourrais attaquer la bohème mais elle a un peu beaucoup d'alliés Ou alors Genève, il y aurait Palatina Il y aurait pas mal de monde C'est 1000 probablement que je voulais Il y aurait du monde Mais ça représente combien en total d'armées 40 000 Oh c'est pas tant que ça, il y aurait Genève entre autres été élu. Le fort avance, doucement. Euh, il se présente quoi géographiquement les alliés? Oh quelques petits bonhommes par là. C'est surtout qu'il y aura le Palatinat. Et Trèves et Brandebourg et Saxe. Bon Brandebourg c'est plus une grande menace. Désolé pour lui mais c'est la triste vérité. Oh, on arrive au bout. Voilà, il ne restera plus qu'à réformer un mon belly. Je sais pas pourquoi je ne peux pas les. Oh, bonjour vous. Hop, ça c'est fait. On peut remonter l'armée. Alors, on a une mine d'or qui rapporte 7 ducats de ce côté-là. Comment c'est possible ça Elle est développée à 9 C'est à dire à 4 C'est quoi la chance de l'effondrement 0,07 Que la mine d'or soit épuisée Alors en comparaison avec ma mine d'or Qui est Zeta Non. Qui est là, Kosovo La mienne, elle a une chance de s'effondrer de 0,4 Donc c'est pas tout à fait deux fois moins Elle me rapporte tellement moins Elle me rapporte 2 alors que la mine d'or là Elle rapporte 6,50 Pour 3 fois plus ben, C'est pas la bonne province Je voulais développer la mine d'or Ouais ça monte très vite en fait Bon là par contre j'ai 12% que ça S'effondre On va gagner un prestige et perdre en dévotion Ah je me suis fait attraper sur la l'Autriche. On va demander l'Autriche je pense prochainement après avoir demandé l'Autriche inférieure. Intérieure. Pas inférieure. Même si jamais elle est aussi inférieure en revenus. Les Portugais ils vont jamais à convaincre cette province de rester de passer catholique. Je comprends pas trop. Ils ont converti le reste mais celle-là euh... Bien résistante la castille ils ont fait pareil ils ont tout converti sauf une peut-être qu'ils avaient un événement spécial et que maintenant ils l'ont plus euh, on va recommencer les revendications sur la france euh, les revendications sur qui sur l'ottoman Hop voilà on sera plutôt bien et j'aimerais déclarer la guerre à Milan pour les deux dernières provinces, il va y avoir du monde, on va demander l'aide de la Bohème et de l'espoir, bon en enfin, vrai j'ai pas besoin, demandons la Bohème, histoire de. Qu'est-ce qui se passe niveau Hongrie Ah la Pologne est venue avec la Russie. C'est pour ça que la Hongrie se fait éclater et sans trop de difficultés. Alors, moi j'ai une première cible. Toi, tu vas aller où C'est l'empereur ça Non, c'est pas l'empereur. L'empereur il est là-bas. Allons-y, c'est parti. Ouais, voilà, je sais que vous voulez bien venir m'aider. Mais je n'ai pas besoin de votre aide pour l'instant. Merci de la proposition. Alors on a un peu plus de monde là. Allons à Liège. C'est de 3 ligues. Ben... Oh, vous allez faire demi-tour à l'instant. Oh il est bien ce général. 4 4 5 1 et il a que 2 étoiles. Bon, soit. Si vous le dites. vont s'amuser sur la bohème pendant que je suis pas là. Il ah, y a eu un truc prendre le tennis et tout. Ah, la Valachie a été libérée. Elle est déjà allée au Brandebourg. Pas duré longtemps. Bon, j'irai probablement manger la Valachie. Surtout s'ils sont allés juste au Brandebourg, je peux libérer une armée et aller leur régler leur compte pendant que je suis en guerre contre le Brandebourg. Désolé pour eux. Ils sont sûrement plus contents d'être dans mon pays que dans le leur. Hein C'est courant ça, les pays qui sont plus contents d'être chez moi que chez eux. Plutôt que indépendants. On va des gens. J'ai un général génial, mais j'ai pas 80 000 hommes là-haut. On se replie. On va les sortir un par un. C'est une technique qui marche rudement bien. Euh, « Toi, on va pas te sortir quoi ?»« Je passais par un pays où j'avais plus les droits. »« Province catholique, jante, c'est parti. »« France a pris le défenseur de la foi réformé. »« Très bien. Peut-être que vous viendrez dans une guerre parce que je vous y aurais invité, qui sait. » Alors, fin du siège de l'Empereur. Si j'en trêve Je peux pas passer bon, Il est pas top en siège On va aller à Nuremberg J'ai fait le siège non Non j'ai pas fait le siège Quelqu'un pour Nuremberg ah ils, peuvent. ah ils sont un peu coincés les autres Je pense que c'est parce qu'ils ont pop sur cette province en fait Ils étaient en... en drapeau noir Et je les ai fait revenir sur cette province hmm, C'est ça Mulhouse Non je sais pas où c'est Mulhouse Moi je dis on les laisse faire le siège, pendant ce temps on fait le siège de la capitale. Et après on arrive. Nuremberg est tombé. C'est le moment d'aller libérer notre allié qui est très occupé. Pas tant que ça mais quand même pas mal. 4-6-2 et 4-6-2-1 et les 3 étoiles. Je pense qu'à partir du moment où on a 6, on est 3 étoiles et sinon on est 2 étoiles au moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Un Nuremberg, t'es complètement siégé. Est-ce que t'as encore des troupes dans la guerre Je pense. Donc on va te faire sortir. plusieurs armées de ce côté là, là j'ai 3 étoiles ça aide beaucoup, allez, allez, allez, allez, Arrgh, on a perdu, je vais finir un siège, ici, ici, ok on va ramener deux armées de plus, et on va demander à Liège de le quitter. On va envoyer son commandant. Hop, siège pris. Oh là Ça pique ça. Alors, il me donnerait tout. Oh, j'ai outrepassé mes capacités de gouvernance. Donc du coup, modifier de, -de coût de la stabilité plus un, ou des conseillers, blabla. Ok, alors la bonne nouvelle c'est que je dois pouvoir les monter comme ça. Hop. Donc on dépasse plus. Ouais, mais c'est juste. Donc au coup des conseils, ça me fait pas très peur. de stabilité pas vraiment non plus. Alors on les a libérés. parce qu'apparemment je les occupe ah c'est une toute petite ville ici ah ils devrait se convertir à la fois catholique. pas ah, accepter <rire> leur offre de paix contre conversion <rire> je sais pas si je fais bien parce que si jamais j'arrive jusqu'à eux je pourrais moins facilement prendre leur territoire euh... Strasbourg vous sortez aussi merci Ensuite euh... je pense que Trève va bien sortir Abandonner juste vos relations avec l'empereur Bon et si vous voulez me donner des sous on va pas dire non c'est fait Je pourrais demander à l'empereur de se rétracter sur la Reich Reform. par ici la saxe voudrait se on va faire la peine même mais... Fond deux provinces la saxe oh, c'est pas très bon ça c'est à dire que imaginons que je fasse ça ah, bah, vous cédez à mon allié voilà. pas une province à eux non pas du tout mais bon c'est cadeau euh, Frankfort J'impose la religion un peu au pif <rire> Normalement ils devraient moins me détester Si elles sont catholiques en revanche Ça c'est un avantage Que j'avais pas saisi au premier coup d'œil, Mais qui reste notable Il faut une armée pour là-bas Et après on va rester garder une armée là -bas. On Pour commencer à siéger tranquillement Eux ils sont pas ennemis En revanche il y a des gens qui sont ennemis là-haut le ne va pas se rendre le palatina il ne va pas se rendre à 100% Ça paraît plutôt logique pour l'instant en tout cas après il aura plus le choix Oh mince fallait encore que je fasse mon barrage d'artillerie Je sais toujours pas comment faire un barrage d'artillerie Peut-être que c'est une compétence spéciale Lors des sièges je sais pas trop Interface de siège Allo C'est un truc qui coûte des points Me semble-t-il Alors le Brandebourg S'il est toujours pas convaincu le 6G complètement Ah c'est laissé par ah, Asitvalak qu'on pris une province ah, ils sont en rejet mes bateaux jus Je pense qu'ils étaient au milieu de l'océan d'artillerie un jour fête, ça ah, bohème, on va passer là à bohème le refuse si je n'aime ça euh ouais d'accord si bohème le refuse on va pas demander pour on va juste demander ça Hop. il pourrait rendre les Leipzig à la saxe mais c'est un pays que j'ai justement affronté Au revoir, messieurs les proches bourgeois. Euh, on est 4-5 dans la guerre. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Euh, donc une petite armée par là. Une petite armée par là. Le reste c'est en train de se faire. alliés à l'Espagne serait partant pour être allié avec moi ça m'intéresse plutôt Son sont catholiques est-ce que je peux faire au moins une revendication sur les deux oui une revendication qui vaut beaucoup de scores de guerre euh, la Tunisie on va faire tout ce qu'on peut la France on va faire d'abord les plus gros c'est dommage qu'on puisse pas lui dire en mode automatique fais des revendications d'abord sur les provinces les plus importantes et après sur les moins importantes jusqu'à ce que j'ai plus les points qu'il faut Pour la Provence euh, on à peu près la Lorraine par ici et, et Bretonne <rire> me fait rire on va la provencer par là. <rire> euh, on va perdre du prestige pour le garder. Bonjour vous, cette Genève. Je sais que Val-Genève est revendiquée en tant que ville libre dans l'Empire, mais je n'en ai rien à faire. Et si je décide de vous annexer, comme ça par exemple, vous allez dire oui, je veux. Par contre, il y aurait les Ottomans, la Hongrie, on, on s'en fiche, on va dire. Ah par contre. Il y a besoin de 20 corps de guerre. Me dites pas que je peux plus prendre les deux provinces. 32. <rire> Faut que j'attende d'avoir revendiqué la première vague de provinces, sinon ça va me coûter trop cher. Non j'ai le temps de prendre le siège du Brandebourg. Par contre, je vois que. Euh, bon ça peut m'importe on va dire. Ouais, il y a des gens qui ont refait le siège derrière moi. Ce qui ne me convient pas du tout. Parce qu'ils étaient encore assez nombreux. Si on les croise, on les tue. Je sais pas où ils ont pu passer. Fin de la trêve avec la France. Les Ottomans et tout ça. Je pense que... Oups, bon, d'accord. Je pense que directement après avoir fait la paix avec la. la. Euh, Milan, on ira s'attaquer à la France. Mais d'abord, on va terminer notre guerre quand même. Je les ai pas croisés, les petits gens de l'Empire. C'est quoi ça Particulariste très haut. Bon, les clercs gagnent de l'influence. On va pas les aider. Sauf s'ils sont catholiques. Bon, ils sont catholiques, on va les aider. Un micro coup de main, ça fait pas de mal. Ça va, j'ai payé 4000 hommes euh, Donc le palatina On s'était mal compris la première fois On s'est toujours pas bien compris D'accord Il y a des gens là-haut On va dire coucou Alors, ouais. Toi tu vas là Toi tu vas chercher les autres par là bas je pense Et Il file plus vite que moi C'est de déduire à peu près là où ils vont aller Ah j'en ai chopé un Hop on va aller en bon ah, Il y en avait deux d'accord oh, Par contre là on passez à peu près d'une autre armée à moi Voyez vous de bourgeois. Peut-être qu'on peut leur demander de sortir et comme ça les autres seront complètement vaincus. Je peux leur demander de sortir de mon Voilà. Et là je pense qu'on a 100 scores de guerre parce que complètement vaincus. Brem, je vous demande rien de bien important. Je vais lâcher toutes vos alliances. Ensuite le Palatinat. Je vais vous demander de révoquer la réforme. Voilà. Et Milan. Il faut que j'attende encore un peu pour pas avoir trop de surexpansion, Ça va arriver. Ah, parfait. Et c'est fait. Et j'ai fini la mission. Recouvrer Ferrari. <rire> Seulement, en fait. Donc, on convertira après. dangereusement non dangereusement c'est plus de 100% sinon c'est pas un danger euh pas entendu parler de succès moi en effet bon moi bah, je sais pas ce que c'est on va le monter de niveau au cas où ce soit juste ça mais j'y crois pas vraiment je peux essayer de faire toutes les combinaisons de bâtiments possibles hein, et voir ce que ça donne c'est pas un des nouveaux bâtiments le fort par hasard garnison. Le truc, c'est que... Non, ça peut pas être... Sur une province qui a du bétail. Euh... Je peux seulement faire une garnison. Je sais pas. Oh, oh, oh, ça en la quoi vite clairement, la guerre à la France... Avec l'aide de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, ce sera pas mal. Dans l'objectif de prendre. Le. Comment ça s'appelle là Lyonnais. Écosse, Bourgogne, Provence, Frise et Brabant. Ok. C'est pas un souci. Moi je dis les doigts dans le nid. Faut que je rappelle mes troupes quand même. Et que j'en amène d'autres. Il y aura peut-être une révolte, c'est pas trop pas un souci. Vous êtes en train de bouger, toi tu bouges. À la limite, euh, vu, les... vu les réserves que j'ai. Voilà, on va rajouter 60 000 hommes. Histoire que ça pèse bien du bon côté. J'ai oublié de faire mes dernières revendications sur la France avant de déclarer la guerre. Ça, c'est une bêtise. On malheureusement plus que des provinces espagnoles Pour avoir tous les terrains de l'Italie Et je ne sais pas si ça me suffira tout de même On va peut-être passer par là à mon avis Moins de chance qu'on soit bloqué Et on est bloqué quand même Ok On avancer à toi tu peux avancer ah, là On peut avancer, logique. Il ne peut pas bouger parce qu'il y a Alors l'Espagne m'aide tout en occupant les provinces qu'il jugent intéressantes pour eux. Euh, J'espère que ça ne concerne pas trop de provinces qui m'intéressent aussi. Parce que si je fais la guerre, c'est peut-être pour euh, mes vassaux, mais c'est avant tout pour moi. On peut là-haut Non, on peut pas. Plus les accès comme il faut. Ah, c'est bon, ils occupent pour moi là. Oh oh oh, il oh, y a beaucoup trop de monde là. Ah, on traverse, bon alors on y va tous. Avec un commandant, si possible. On va prendre à nouveau, c'est pas grave. On va se rejoindre L'Espagne a l'air de vouloir faire des combats Ok on arrive Laissez-nous un instant s'il vous plaît Il manque des paquets d'hommes Ah du coup j'ai chopé un groupe sur le chemin Moi je les ai écrasés Mais eux ils se sont fait battre Allez vite vite Ah trop tard Ok ok on se replie à faire des groupes de 60 000 hommes voilà on peut se rassembler en tant que groupe de 60 000 hommes là la France aura beau revenir ils feront pas le poids puisqu'on est 104 000 du siège de Franche-Comté, ok on va sur Paris et sur Poitou et toi tu viens plutôt de ce côté là hop vas-y vas-y viens viens là ah, ah, ah. ils se sont rendus Qui c'est qui, qui est diablement doué pour euh, l'effort C'est lui, on va laisser passer devant. Fin du siège de haut poitou, et ben c'est fait. On va prendre en joue alors. Fin du siège de Dijonais. Fin du siège d'Anjou. Donc comme des mouches les sièges. Fin du siège de Paris, on enchaîne. On va les prendre et toi. On se rassemble de ce côté-là, il y a un peu beaucoup de monde. On envoie du soutien. On un nouveau groupe de 60 000. Hommes. Il y a tous ceux qui vont Tous ceux que je pense qu'ils vont Ouais c'est ça oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Merci les espagnols d'être venus nous filer un coup de main Parce que j'étais pas sûr de notre victoire Alors niveau sur expansion C'est fini en fait D'accord Donc la Bourgogne d'abord pour nous donner ses provinces Moi je dis ça ferait pas de mal À part à la surexpansion, mais elle est déjà tellement élevée que je me dis qu'à un moment, on peut considérer que tous les gens dans l'Empire sont en quoi contre moi, et puis voilà. On a surpassé nos capacités, donc on a coût des impact de l'expansion agressive, amélioration des relations, coût des conseillers, plein de trucs. Bon, on va demander de la puissance à mes états. de faire la Valachie. Faisons la Valachie. J'ai peur de redépasser du coup. ça se trouve, j'ai déjà redépassé. Non, ça va. La Valachie coûte pas trop. Euh... L'Autriche. On pourrait continuer les revendications. La savoir On a le droit à une seule revendication. C'est sous 8. Prenons 8. Si je prends la province de Vado, je les enclaverai. On va y aller avec du lourd. Dans le main, c'est à peu près fini. Recoupons les groupes. Ah là, j'ai quand même pris 100 000 hommes de dégâts aux effectifs. C'était du sérieux les guerres contre les français. Même si on était clairement plus puissant. Ça fait une belle quoi, -toute tout le Saint-Empire. Il bon, n'y a pas la Pologne, il n'y a pas les Ottomans pour l'instant, il n'y a pas Hongrie mais juste parce qu'elle a pas eu l'occasion de venir. J'aurais peut-être dû m'allier au Danemark avant quand même. Ça aurait été une bonne idée à mon avis. Ah, j'ai sorti la... la machin. Eux, ils ont pris le Finistère. est-ce qu'ils attendent qu'on leur donne quelque chose mais il le refuse, d'accord. C'est juste qu'il considère que ça ne revient pas de droit. Euh... Donc je vous ai demandé X fois d'arrêter d'être allié avec la France. Vous semblez ne pas comprendre. Hop, on va jeter un coup d'œil par là, nous. Ah il fonce es les tuez les es les tuez les oh. a pris le malus de montagne du coup Et on est mal Ok c'est pas grave Je peux envoyer des nouvelles troupes si besoin bon, On occupe complètement la France Alors même si ils ont peut-être encore une bonne armée J'imagine qu'ils sentent que c'est le bon moment pour se rendre euh, Qu'est-ce qu'on a fait Combattre l'hérésie ah, bah c'est ça, il fallait que j'ai toutes les provinces de la région Italie, province et catholique, et possesseur de la province et catholique. Pouf, c'était bien compliqué ça. Toutes les provinces de la région Italie appartiennent à. Bah ben il manque 4, malheureusement. Donc, si je demande à la France ces provinces-là, la question c'est dans quel état ça va être. Donc, Toulousain et Carcassonne, j'aimerais bien prendre. Mais apparemment, c'est pas du bon moment. Ensuite, euh, puisque la Guyane, j'aimerais bien avoir l'Auvergne. Ça, c'est carrément chez moi. Et après, l'Auvergne, ça représente ça. Et si on continue... Euh, le pays <rire> on peut prendre tellement pour bon, à condition d'accepter une collection de malades j'imagine mais alors le Danemark ça m'arrangerait pas les ottomans ça m'arrangerait pas mais en même temps c'est moins 2 et moins 22 pas tant que ça durerait Tunis par contre de nouveau et c'est tout en fait euh, est-ce qu'on brise certaines de leurs relations n'a pas reçu les provinces légitimées durant le traité qu'est-ce qu'ils veulent l'Angleterre ils veulent une province par là mais ils réalisent que ah ils veulent Valois, d'accord si je leur donne Valois, il est content car Grande-Bretagne le refuse ils sont sérieux les, grandes... les, les bretons les grands bretons n'a pas reçu les provinces légitimées ou, où... ah, à mon avis, c'est autre part. Si ça se trouve, c'est dans les colonies ou je ne sais où. Regardons ce que revendique la Grande-Bretagne dans les colonies. Donc, ils revendiquent toute cette région-là. Disons le Newfoundland. Ils revendiquent cette province-là, qui est au Comanches. D'accord, et on est en guerre face aux Comanches Pas moi. Alors, la Grande-Bretagne, elle est là. Est-ce que c'est. Ah, c'est contre l'Écosse à tous les coups. Ils se sont occupés de siéger l'Écossais. Et là, ils sont contents. D'accord, c'est des fous. C'est des fous. Est-ce qu'on peut pas sortir l'Écosse à ce prix-là Ou à plus d'ailleurs Ok, parfait. Et vous oubliez la France. Là, ils veulent plus. Bon, d'accord, vous oubliez pas la France. Voilà, et là, j'ai le droit de prendre ce que je veux. Et quoi Mais quoi Mauvais plan. Ah, je m'y attendais pas. Ça. Mais vous revendiquez plus rien, vous en êtes conscient. Peut-être qu'il faut que j'attende la fin du mois. Bon, est que la... C'est à l'Ecosse, ça On est bien d'accord. Il a rien qui est français dans les colonies. De ce côté-là, Il n'y a pas de revendication, à ce que je vois Ils ont pas occupé une seule province de Natal. Et c'est l'Espagne, en plus. C'est pas la Grande-Bretagne. ça se trouve, j'ai mal sélectionné. Non, c'est le bleu, conch... bleu... Enfin, le vert clair, plutôt. On va attendre la fin du mois 1er mai 44 Mais qu'est-ce qu'ils veulent l'Angleterre Valois ils refusent. Echo ils refusent. L'Espagne elle serait bien contente Que je lui donne des trucs Mais ce serait du bonus pour elle L'Angleterre je suis désolé mais il y a un moment où il faut savoir être réaliste. Je peux pas vous donner des trucs que vous refusez. C'est plutôt logique. Oh, j'ai pas regardé la surexpansion. Est-ce que ça va piquer à mort Ouais, ça pique à mort. Il faut que je libère un petit état, un petit vassal. Il n'y a rien du tout. Ici, si, il y a le, la Gascogne. Deux provinces Gascogne. Commençons par libérer la Gascogne. Celle-là plutôt. Hop. Voilà. On n'est plus qu'à 128. Est-ce qu'on peut leur donner une province qui pèse lourd? 13-13. J'ai peur de ne pas pouvoir revendiquer s'il leur donne autre chose que la l'Auvergne. Vendre une province, Auvergne, je vous la vends pour gratuit si vous voulez. On va commencer encore 128, c'est une province que j'avais pas légitimée. 119. Ça j'ai pas légitimé non plus. On va aller légitimer tout là-haut. parti. Euh, je peux plus légitimer. Oh j'ai plus les points. Faites ce que vous voulez. C'est une province que j'ai pas légitime. Si, c'est une province que j'ai légitimée. Euh... Est-ce qu'on tolère. Ça va durer longtemps, malheureusement. On va annuler le berry de mon côté et leur vendre le berry. Est-ce que c'est mieux Non, toujours pas. Ça, ça avance. C'est bien. 15, 23. Merci, c'est séparatiste de Valak. Allons nous en charger avec beaucoup de monde. J'aurais dû prendre plein de territoires Gascons. Ah, ils ont tout ça Bon, à la prochaine guerre, on leur donnera plein de trucs. Voilà, vendre une province Le truc c'est que ça me fait perdre du prestige Je crois Ouais c'est ça, ça fait perdre 10 de prestige à chaque fois Mais c'est bon, on est bon On est dans les clous euh, Le Danemark, ça vous tente une alliance Plus Ça, ça m'embête tout qu'ils peuvent rejoindre la quoi Ils en sont en, en capacité Toutes les provinces qui sont à côté de mon vassal Ouais Ça c'est chouette Bon j'ai un peu trop demandé Si j'avais pas demandé les provinces suisses J'aurais pu demander plus sur la France Mais bon euh, Il va être temps de s'arrêter je pense Tout à fait on se retrouve à un prochain épisode pour la suite.